Qu'on apprend tous et toutes de la même manière Eduki Podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez pour un nouvel épisode d'Eduki Podcast sur l'égalité face à l'apprentissage. On accueille aujourd'hui Sophie Audidière, philosophe et historienne de l'éducation. Sophie Audidière, bonjour et merci d'être avec nous malgré le confinement. Bonjour. Comme d'habitude, je suis en compagnie de Pline. Pline, ça va Super, merci. Aujourd'hui on va discuter philosophie et histoire de l'éducation puisque Sophie Odidière vous avez beaucoup écrit dans ces deux domaines. Vous êtes une auteure prolifique, vous enseignez aussi à l'université et vous avez co-créé un diplôme universitaire en philosophie de l'éducation. Ce serait difficile de revenir sur tous vos sujets de prédilection. Mais si vous deviez nous partager en quelques mots les recherches qui vous occupent pour le moment, vous diriez quoi <rire> Je suis pas historienne de l'éducation, je fais de l'histoire de la philosophie de l'éducation. Euh, ça fait une différence évidemment. Euh, on ne peut pas étudier euh, les idées, euh, les conceptions, les concepts, les idéologies, euh, euh, analyser des pratiques euh, historiques sans faire euh, de l'histoire évidemment, euh, mais sans en faire euh, comme une étudiante, c'est-à-dire moi je lis les travaux de mes collègues historiens historiennes euh, de l'éducation, et je cherche, euh, c'est ma pratique euh, euh, intellectuelle et, et, euh, et d'enseignante, je cherche à dégager euh, euh, les concepts qui informent les pratiques. Euh, mais je suis pas moi-même chercheuse euh, pour défricher, euh, euh, analyser, décrire, retrouver euh, des pratiques euh, du passé. C'est ça mon travail de philosophe et aussi d'historienne de la philosophie, puisque mes pratiques qui m'intéressent sont toutes celles qui, euh, qui nous permettent euh, un regard euh, décalé. Pour moi c'est ça, euh, penser, euh, essayer de, de provoquer en moi-même et dans les étudiants, les étudiantes et les collègues, le sentiment du décalage. Euh, par rapport à des choses qui sont pour nous des évidences. Et ce décalage, on le trouve euh, dans l'espace ou dans le temps, ou hors institution, dans l'institution. Voilà, c'est ça que je fais, euh, c'est ça qui m'intéresse. Et euh, <rire> la question qui m'intéresse aujourd'hui, euh, c'est c'est peut-être la plus, la plus grosse de toutes, c'est euh, dans le fond, euh, euh, ce que nous, nous vivons comme une évidence, que j'ai formulé avec un collègue euh, qui s'appelle Antoine Janvier, euh, sous la forme de l'injonction « il faut éduquer les enfants ». Évidemment, cette évidence n'a rien d'une évidence, euh, enfin il suffit de se renseigner quelques secondes hein, sur l'histoire de l'éducation euh, à la surface de cette terre pour se rendre compte que ce que nous nous considérons comme une évidence est une toute petite chose provinciale et marginale euh, qui concerne l'éducation euh, d'abord des garçons évidemment, et puis, et puis des bourgeois, euh, sur une toute petite partie euh, de l'Europe et de l'Amérique, très récemment. Donc euh, ce que nous nous appelons éduquer, c'est-à-dire qu'une génération méthodiquement dans un endroit dédié avec un corps enseignant spécifique, avec des visées qui sont intellectuelles et politiques, euh, considère que vraiment, euh, cette génération considère qu'il y a une mission impérative, mais il faut qu'ils éduquer les enfants, tout ça est une chose euh, très récente et très provinciale en fait dans l'humanité. Super, ben, je vais me permettre de mettre les pieds dans le plat directement avec une question euh, clairement provocatrice. Hein. Donc au fond, l'éducation et l'apprentissage sont des choses concrètes qui se passent dans la vraie vie. Est-ce que la philo, c'est pas juste un truc d'intello déconnecté du monde Et finalement, qu'est-ce que ça pourrait nous dire sur la façon dont on apprend C'est deux questions très différentes. Est-ce que la philosophie, c'est un truc complètement déconnecté du monde euh, Et qu'est-ce qu'elle qu qu pourrait nous dire sur la façon dont on apprend <rire> Alors, euh, bah si moi aussi je veux mettre les pieds dans le plat, qu'est-ce que la philosophie peut nous dire sur la façon dont on apprend Bah rien du tout, hein. euh, vraiment rien du tout. Euh, euh, pas sur la façon dont on apprend, ça c'est sûr que non. Euh, là pour le coup, bah des historiens vont nous dire euh, voilà comment étaient les classes euh, il y a 30 ans, comment étaient les classes il y a 150 ans, comment était l'absence de classe il y a 200 ans, qu'est-ce qu'il y avait à la place des classes euh, Les ateliers, euh, les maisons, euh, les petites écoles chrétiennes, voilà qu'est-ce qu'il y avait ça c'est les historiens qui vont nous dire ça, il y a des, des pédagogues, des historiens de la pédagogie qui vont aller voir comment ça se passait dans les manuels, comment on justifiait les pratiques, les exercices, etc. Il y a des, évidemment des sociologues qui vont vous dire comment on apprend en fonction d'une segmentation sociale. Il est très clair qu'on n'apprend pas de la même façon, avec pas le même régime, pas le même rapport à l'autorité, pas le même rapport à l'ironie, au langage, euh, je ne sais pas, à la norme culturelle, au standard bon, etc. Euh, évidemment, encore des, des psychologues et même des cognitivistes vont vous dire euh, comment fonctionne euh, la psyché euh, socialisée ou la psyché en laboratoire euh, pour les cognitivistes. Moi, j'ai rien à dire de tout ça, la philosophie n'a rien à dire de la façon dont on apprend rien du tout. Et donc, ben, euh, <rire> du coup, est-ce que ça veut dire que la philosophie est déconnectée du monde et n'a rien à nous apprendre Je crois pas du tout, à moins de penser que précisément, euh, euh, on ne soit que des que des euh, que des êtres euh, non réflexifs. Euh, euh, moi, je crois que tous les êtres humains euh, sont des êtres euh, de langage et de concept, parce que notre langage n'est pas un langage mathématique, ce sont des concepts. Hein, quand on dit euh, « c'est pas juste » ou « j'y comprends rien euh, euh, », c'est pas du tout comme quand on dit quelque chose de transparent, donc euh, notre langage sont des concepts, c'est-à-dire des mots euh, sur lesquels il faut s'entendre si on veut, euh, <rire> il faut parler si on veut s'entendre. C'est pas évident. Donc euh, moi je crois que nous sommes des êtres de langage, des êtres de concept, et que nos pratiques sont traversées par des, langues, des, des mots, enfin quand on dit je comprends rien, euh, on ne décrit pas un blocage cognitif, ou un rapport sociologique, ou, ou une, une adaptation historique. Euh, on analyse le monde, on l'exprime, on le conceptualise, on le découpe, on invisibilise des choses et on en dit d'autres. On exprime un rapport de force, euh, on exprime un rapport d'impuissance. Euh, donc... Nos pratiques sont traversées par des langages. Donc, qu'est-ce que la philosophie a à nous dire euh, du monde dans lequel on est euh, elle, elle fait le pas de côté, euh, elle fait le pas de côté, elle fait le pli, euh, comme disait Deleuze, là, pour être un peu bégueule, le retour sur, sur ce qui est dit, un peu euh, à la Socrate, hein, et, et qui consiste à dire bon, dans le fond, qu'est-ce que je dis quand je dis ça dans le fond, qu'est-ce que je dis quand je dis je comprends pas Dans le fond, qu'est-ce que je dis quand je te dis tu comprends pas, tu travailles pas <rire> Là, je... euh, en ce moment, je fais l'école à la maison. Alors, je... quand je dis à mon fils t'es pas sérieux, euh, tu travailles pas <rire> Qu'est-ce qu que je lui dis quand je lui dis tu travailles pas je... Voilà, je fais fonctionner un, un concept de travail qui évidemment est historiquement, sociologiquement, psychologiquement déterminé, mais mais euh, mais qui est aussi un concept. Euh, et... Qu'est-ce que je lui dis quand je lui dis ça voilà, C'est ça qu'on fait, nous. Donc on n'est pas du tout déconnecté du monde, parce que moi si j'ai pas de monde, j'ai rien à dire euh, en tant que philosophe. Je, je, je ne peux parler que de, que de choses humaines, hein, que de choses qui existent, alors que j'en parle de façon euh, euh, conceptuelle, euh, langagière, et dans une certaine mesure évidemment euh, abstraite, hein. euh, ne signifie pas du tout que je ne parle de rien. Enfin, on peut parler de rien, hein, de même qu'un historien peut parler, peut se tromper. Un psychologue peut déterminer un objet, venir être critiqué si fort par un psychologue qu'on se rend compte que l'objet a été découpé de telle sorte que vraiment ça va pas. Euh, on ne peut pas s'entendre sur cet objet. Moi aussi je peux parler de rien, mais en tout cas j'ai besoin normalement, si je travaille bien. Euh, je suis pas du tout déconnectée du monde. Par exemple, la question que vous me posez, euh, euh, la, quelle est la façon dont on apprend ou, vous m'aviez demandé à un moment donné, euh, est-ce qu'on apprend tous pareil euh, Bah ouais, moi je sais pas, j'ai envie de vous dire, euh, bah évidemment on apprend tous pareil, c'est l'évidence, enfin je veux dire apprendre c'est apprendre, hein, on peut travailler ensemble pour trouver une définition qui nous convient de ce que c'est qu'un apprentissage. Et puis je peux dire aussi, bah ah, non, pas du tout, c'est l'évidence, enfin je veux dire, il suffit d'avoir ouvert les yeux deux minutes pour savoir que des choses, des expériences que vous faites dont vous retirez des enseignements, euh, ne produisent pas les mêmes effets sur d'autres, ou bien que dans une situation qui est réputée psy pédagogique, vous voyez bien qu'il y a des enfants qui percutent tout de suite, et d'autres qui percutent pas, ou même des adultes. Donc non, évidemment, on n'apprend pas tous pareil. Et puis troisième réponse, bah en fait, euh, pff, moi j'ai rien à vous dire, mais par contre... Euh, c'est quoi l'enjeu de la question À quoi ça sert de savoir si on apprend tous pareil Est-ce que c'est pour faire une classe où tout le monde apprend pareil au même rythme Est-ce que c'est pour faire au contraire une classe où, où, où tout le monde apprend différemment Pourquoi tu poses la question Quel est l'enjeu de la chose Qui pose cette question d'ailleurs Pas tout le monde qui pose cette question, c'est forcément quelqu'un qui se préoccupe d'un groupe. Et pourquoi on aura besoin que ce groupe apprenne ensemble Pour faire quoi dans quel, dans quel cadre systémique Donc c'est là que la philosophie commence. Justement, vous avez avancé ma prochaine question puisque je voulais revenir à cette conversation qu'on avait eue au téléphone la première fois quand je vous avais appelé pour vous demander, ben, est-ce que vous voulez participer à l'interview et, et qu'est-ce que vous pensez de ma question Est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même de la même façon Et vous m'aviez dit, euh, ce n'est pas une question philosophique. Et, et ma question, c'était de revenir là-dessus. Finalement, si on devait définir ce que c'est une question philosophique, qu'est-ce qu'on dirait bah déjà, si, si euh... Déjà, c'est gonflé de vous répondre ça, parce qu'en fait, il n'y en a pas des questions qui ne sont pas philosophiques. Alors, ce que, que j'aurais peut-être dû formuler différemment, c'est plutôt... Moi, je ne peux pas répondre à une telle question. Euh, euh, moi, euh, moi euh, avec mes, mes, mes, voilà, mes, mes, mes limites euh, et la façon dont moi je pratique. Mais c'est une question philosophique, parce qu'en euh, qu en fait, elle soulève tout ça, justement. Euh, Est-ce qu'on apprend tous de la même manière il y a une, une inquiétude, il y a une interrogation, euh, donc il y a une volonté, euh, enfin une volonté ou un désir, euh, il y a quelque chose, il y a une dynamique, il y a une force, euh, il y a une force qui demande euh, un peu plus de lumière, euh, un peu plus de maîtrise de ce qu'on dit soi-même, euh, un peu plus de conscience, peut-être plutôt que de maîtrise, un peu plus de de puissance par rapport à ce qu'on dit soi-même, donc c'est une question philosophique. Euh, ce que j'aurais dû vous répondre plus clairement c'est euh, moi je ne peux pas y répondre En revanche euh, je peux euh, euh, malaxer la question euh, la retourner dans tous les sens euh, lui retirer son chapeau euh, euh, la regarder par derrière euh, la, la, la, la, la tripoter la reformuler jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous qui me l'a posé euh, vous arriviez à en faire quelque chose euh, indépendamment des éventuels éléments empiriques que je pourrais vous apporter, et, et qu'en l'occurrence je ne peux pas vous apporter. Moi, je ne peux pas vous apporter grand-chose à la question empirique. En ce sens-là, c'est pas une question philosophique. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas vous donner des éléments factuels. C'est pas ça que je fais. Ce que je peux faire en tant que euh, accompagnatrice de, de philosophique, c'est triturer avec vous la question, la malaxer, jusqu'à ce qu'elle prenne une forme. Euh, à l'intérieur de, des questions que vous vous posez, euh, une forme dynamique qui vous permette d'avancer. Eh ben, je vous propose du coup, tant qu'à malaxer un petit peu cette question, de peut-être euh, et partir. Euh, moi, moi j'ai une vision euh, peu, probablement naïve, justement, si on parle de questions philosophiques. Donc, euh, j'ai l'image du philosophe à la Socrate, qui va pas donner de réponse, mais effectivement, qui va poser les bonnes questions, si on peut parler de bonnes ou de mauvaises questions. Et je me demandais aussi, donc j'ai en tête une citation qui est attribuée à Einstein, donc probablement à tort d'ailleurs, hein, ou alors il passait vraiment sa vie à enchaîner les punchlines. Du coup, la citation, qui me semble reste intéressante en ce qui nous concerne, c'est « Si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème, et seulement 5 minutes à trouver la solution. » Du coup, poser des questions et bien définir des problèmes, est-ce que c'est ça un petit peu le travail du philosophe euh, non, il y, y a une dichotomie qui me, me déplaît, une dichotomie que je, que je crois scolaire euh, dans cette façon de... dans cette suggestion, qui est la dichotomie entre le problème et la solution. Qui est un peu comme euh, une dichotomie entre la théorie et la pratique, ou euh, euh, dire et faire. Euh, si c'est bien dit, on va pouvoir faire. Euh, si on a le modèle, on peut inventer la solution. Si on a la théorie, on l'applique à la pratique. Euh, si on passe 55 minutes à éclaircir le problème, après on trouve la solution. Je crois que cette dichotomie scolaire, elle correspond à une forme d'exercice qui, qui se prétend à la fois à un contrôle des savoir-faire et des connaissances, moi, je dirais pas ça, je séparerais pas euh, le temps des problèmes et le temps de la solution, le temps du, de la théorie, celui de la pratique, euh, le temps du dire et celui du faire. Dès lors qu'on reformule, euh, qu'on reprend, euh, qu'on qu découpe, euh, ou au contraire qu'on agrège à d'autres questions euh, la première question, dès lors qu'on euh, on est déjà en train d'élaborer de, des solutions, vous savez, c'est comme euh, ce truc scolaire qui consiste à dire, euh, par exemple, euh, euh, « L'argent fait-il le bonheur ?» Sujet de dissertation, ou j'en sais rien quoi. « L'amour est-il aveugle ?» Ou euh, je, je sais pas moi. « Qu'est-ce qu'une inégalité juste ?» Des sujets de dissertation. Alors, un truc scolaire, c'est de commencer à dire, euh, « Bon, alors, euh, il faut d'abord commencer par définir les termes. » euh, Et quand on sera bien d'accord sur les définitions, euh, alors, euh, euh, on va pouvoir construire des solutions. Voilà. Euh, mais, mais euh, ça c'est scolaire, hein, donc euh, on fait le petit exercice de savoir-faire. Hein, donc bon, bah, alors, par exemple, euh, qu'est-ce qu'apprendre ou n'importe quel autre sujet, qu'est-ce qu'apprendre ensemble, voilà. Alors qu'est-ce qu'on appelle apprendre, alors on va aller choper chez euh, Dewey, une définition d'apprentissage, chez, chez Aristote, chez où on veut, euh, ou bien on va attraper une définition du bonheur pour, euh, je sais pas, l'argent fait-il le bonheur, etc. Et puis alors, maintenant qu'on a des bonnes définitions, bah, on peut faire l'ingénieur. après on on construit, enfin l'ingénieur, une certaine conception de l'ingénieur, on, on construit des réponses, voilà, maintenant qu'on a nos petites briques là, nos trucs euh, incontestables, nos petites définitions collectives, enfin incontestables, mais en tout cas euh, on se met d'accord à un certain moment, on construit des solutions. Euh, ben ça c'est scolaire ça. Euh, moi ça m'intéresse pas de pratiquer comme ça euh, avec, euh, avec des adultes. En fait, il euh, n'y a pas de moment où on est tellement d'accord sur les solutions qu'on peut commencer à, sur les définitions qu'on peut commencer à bricoler des réponses. Le travail de la construction, la définition c'est le résultat, c'est pas le point de départ. Euh, le problème c'est le résultat, c'est pas le point de départ. C'est pas une fois que j'ai bien éclairci mon problème, je vais trouver des solutions. En fait c'est quel est mon problème La question philosophique c'est toujours quel est mon problème Donc si vous me demandez est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même manière, on va pas passer 55 minutes à élaborer une définition de l'apprentissage et, et puis à faire bien attention que dans tous on a mis aussi toutes, et, euh, et on a mis donc les filles, et puis on a mis aussi ceux qui savent pas, puis on a mis aussi ceux qui ont euh, peut-être et qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui parlent pas hein On va essayer de construire un concept d'humanité, euh, et puis d'ailleurs qu'est-ce qu'on va faire avec les non-humains euh, hein Alors on se met d'accord sur apprendre, on se met d'accord sur notre tous et tout, puis après on répond. Non, enfin non, c'est plat, ça, c'est scolaire, c'est pas de la pensée vivante. La pensée vivante, c'est c'est quel est ton problème pourquoi, pour, pourquoi c'est important de savoir est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même manière C'est pas de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans notre concept de tous et toutes, et qu'est-ce qu'on appelle un apprentissage. Ça, c'est un.. Ce qu'on cherche, c'est quel est ton problème. C'est même pas. Euh... Et au fur et à mesure qu'on construit le problème, on va construire des, des éléments de réponse, parce qu'on va faire des choix. On va affirmer euh, ce qu'on cherche. Donc moi, je ne serais pas d'accord, non <rire> Par là une emmerdeuse, comme, comme souvent les philosophes, euh, je ne serais pas d'accord pour dire que. On, met du on passe l'essentiel du temps à construire le problème, et puis ensuite euh, et puis ensuite on cherche des solutions. En fait, euh, la solution, elle est dans, ou ce qu'on cherche plutôt, c'est une formulation claire du problème. L'idée, c'est que euh, reformuler le problème euh, en ayant gagné de la puissance par rapport à tout ce que la formulation première charriait, de lourdeur historique, de rapports de force qui sont contenus dans le langage, de... De, de, de précision ou d'imprécision euh, langagière, une fois qu'on a, on a repris de la puissance par rapport à la première formulation du problème, euh, c'est ça qu'on cherchait. C'est une formulation. Et c'est pas pour dire que la solution c'est en dessous de nous, et c'est un truc d'ingénieur. Les ingénieurs ils inventent des concepts évidemment. À, au fur et à mesure qu'ils bricolent, ils, qu ils inventent, qui tripotent, qui déplacent les modèles, euh, ils inventent aussi. Je crois qu'il faut vraiment. Euh, en règle générale, essayer de penser hors de tout dualisme, et pour penser la pensée et pour penser l'apprentissage, essayer de débusquer chaque fois que c'est possible le dualisme entre le dire et le faire, la théorie, et la pratique, le problème, et la solution, le philosophe et l'ingénieur. Euh, tout ça rend pas justice euh, au fait que les concepts sont toujours les concepts de pratique et les pratiques sont des concepts embarqués. Chez historienne de la philosophie de l'éducation, travaille notamment sur ce qu'on considère comme une évidence. Il faut éduquer les enfants. L'école et les pratiques éducatives actuelles, l'enseignement dans des salles de classe, c'est loin d'être une évidence et c'est finalement assez récent. La philosophie ne va pas nous dire comment on apprend, elle ne va pas apporter d'éléments empiriques, mais elle peut apporter un pas de côté, une réflexion sur les concepts qu'on emploie. En ce sens, la philosophie n'est pas déconnectée du monde, mais au contraire s'appuie dessus et s'appuie sur un langage et une culture pour avoir des choses à dire. Par exemple, la question « Est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même façon ?» On peut dire « Évidemment oui » ou « Évidemment non ». Mais Sophie Odidière nous propose de questionner la question. Pourquoi on pose cette question Quel est l'enjeu Qui pose cette question Ou finalement, bah, c'est quoi ton problème Et c'est là que la philosophie commence. Les philosophes aident à reformuler, re-questionner, réorganiser la réflexion, et ce travail de malaxation des idées, eh bien, il nous permet aussi de s'éloigner des oppositions entre théorie et pratique, problème et solution, ou penser et faire. Si, si j'ai bien compris, Sophie, ce que tu disais tout à l'heure, en tant que philosophe tu vas quand même lire des collègues qui, qui écrivent plus dans le champ disciplinaire de l'histoire de l'éducation. Et du coup, est-ce que tu penses que tu pourrais nous parler de euh, comment eux y travaillent, euh, ou ça te semble trop déconnecté de, de ce que tu fais um... Bon, moi c'est pas compliqué, euh, j'ai été élève en terminale euh, en France, donc euh, j'ai eu une prof de philo euh, comme ça, paf, sans avoir jamais fait de philo avant, euh, euh, en ayant, enfin c'est pas vrai parce que j'étais passionnée par Michel Foucault, me demandait pas pourquoi, à 16 ans et demi, mais euh, donc euh, mais je savais pas, enfin je veux dire, j'avais jamais eu de prof de philo et tout. J'ai une prof de philo, je tombe raide morte amoureuse d'elle, j'ai été, enfin euh, bon voilà... Et le souvenir que j'ai de cette classe de terminale, euh, d'un point de vue scolaire, très très peu académique. Euh, je veux dire, nous on n'a rien fait, moi je suis arrivée en Hippocagne, ja, en Cagnes même, j'avais jamais lu une ligne de Platon, une ligne de Descartes, une ligne de Kant, enfin on lisait que des trucs tordus, incompréhensibles. Euh, pour nous, c'était, à la réflexion, je me suis dit que socialement, par exemple, c'était d'une injustice incroyable, encore que finalement, je ne sais même plus. Enfin, c'était quand même, c'était franchement pas scolaire, on va dire, très très peu académique en tout cas. Et, euh, et et donc j'ai pas beaucoup de souvenirs euh, précis, si ce n'est un, un souvenir pour le coup très clair d'une sensation euh, euh, émerveillée du sol qui se dérobe sous mes pieds. Voilà. C'est-à-dire, euh, je, je, je, par exemple, je prends un exemple. Un jour, elle nous dit comme dissertation le mauvais goût. Euh, bon, alors euh, bon voilà le mauvais goût. Débrouillez-vous. Euh, évidemment, on n'a jamais eu de course sur le goût euh, et tout ça, hein, donc euh, débrouillez-vous, quoi. Bon, et moi, euh, à l'époque, euh, j'étais en train de lire Baudelaire, évidemment, j'avais 17 ans, et, euh, et je lis « Fusée », et dans « Fusée », je lis « Le mauvais goût procure le plaisir aristocratique de déplaire euh, ». Et là, je, je sais pas, il y a un truc, c'est comme tomber sur un os, quoi. Je ronge le truc, je me dis « C'est génial, il y a un truc, mais je comprends rien ». Et puis là, je me mets à lire la distinction de Bourdieu, je comprends le tiers de ce que je lis, même pas. Et puis je sais pas, c'est comme un, un feu d'artifice dans ma tête, mais il n'y a rien qui est connecté, ça part dans tous les sens. J'ai un sentiment d'émerveillement, qu'il y a des choses à comprendre. Il y a quelque chose derrière le rideau, mais je sais pas quoi. Je vais voir ma prof, et je lui dis, voilà, j'ai lu ça, ça, ça et ça. Et puis à la fin, je voudrais bien terminer sur cette citation de Baudelaire, « Le mauvais goût procure le, goût aristocratique de... le plaisir aristocratique de déplaire, mais je sais pas comment faire. » Moi j'arrive, en fait, je voulais qu'elle me dise, vous allez lire ça, ça et ça, première partie, deuxième partie, troisième partie, la thèse c'est ça et tout. Puis elle me regarde, elle me dit, bon alors si avec ça vous savez pas faire une dissertation, moi je peux rien faire pour vous. Et euh, ok, donc, euh, bon, donc euh, très bien, déception amoureuse c'est parfait, il fallait ça pour... Euh, et, bon, et donc je me débrouille, je bricole mon truc et tout. Et en fait, c'est ça que j'ai gardé, c'est le, le sentiment que... Et elle avait fait ça avec plein d'autres trucs... Voilà, il y, y a parfois, il y a les mots, le mauvais goût, on croit qu'on sait ce que c'est, euh, voilà, moi je venais d'une famille plutôt petite bourgeoise, où on m'avait dit qu'il y a des choses qu'on fait pas parce qu'elles sont vulgaires, il euh, y a des mots qu'on dit pas, et puis si, puis là, et puis j'avais tout bien intégré. Et puis, euh, et puis voilà, on, est, on sent le désir aussi de la transgression, évidemment, donc il y a les choses de mauvais goût qu'on fait euh, avec plaisir ou avec le sens de la provocation, et puis euh, Baudelaire arrive et exprime tout ça, et donc ce sentiment, c'est que euh, c'est merveilleux, mais en fait, il n'y a il y a plus dans la vie que ce qu'on dit, il y a plus dans les mots que ce qu'on croit, il y a plus dans nos normes que ce qu'on sent. Et, et, et certains auteurs, certains poètes, certains philosophes, certains écrivains, écrivaines, certains artistes, euh, arrivent à vous faire sentir ce sentiment euh, de la richesse insoupçonnée euh, de ce que vous viviez d'une façon plate. Euh, voilà. Le philosophe, c'est ça qu'il fait, euh, à son niveau. Les artistes le font à d'autres, euh, et, et, et peut-être aussi... Euh, les psychologues, les sociologues, sans doute. Alors, c'est ça qui fait. Euh, il y a plus dans la vie que ce qu'on croyait, il y a plus dans la pensée que ce qu'on croyait, il y a plus dans nos pratiques que ce qu'on croyait en termes de pensée. Ça, c'est ce qui nous intéresse, nous, les philosophes. Alors, euh, j'ai l'air d'être partie, mais je ne suis pas partie. Euh, ce truc de l'histoire. Donc, pour, pour provoquer ce sentiment émerveillé de, que, que le sol se dérobe sous vos pieds, quoi, qu en fait, euh, waouh euh, Ce qu'on cherche, moi, ce que je cherche, c'est le décalage. J'avais pas vu, j'avais pas senti, je savais pas. Et euh, ce décalage, de façon très générale, il est provoqué par la rencontre avec une autre pensée, un autre langage, euh, une autre parole. C'est pour ça que, par exemple... Euh, L'expression générale consiste à dire que la philosophie ou la majorité, l'émancipation c'est apprendre à penser par soi-même, ça me paraît d'une bêtise insondable. On ne pense jamais par soi-même, on ne pense pas tout seul, on pense dans une langue qu'on hérite, qui est traversée, encore une fois, par l'histoire, les rapports de force, les névroses, Enfin, on ne pense pas par soi-même, ça n'a aucun sens, on pense, on, voilà, on pense dans une langue qui ne nous appartient pas, dans des concepts qu'on hérite, on ne pense pas par soi-même. Par contre, on reprend possession de ce qu'on pense, et ce qu'on pense et ce qu'on dit est traversé eh bien, de l'histoire, de la psyché, de la société, de plein de choses. Euh, donc c'est ce retour-là, qui, qui, le retour sur ce qu'on a dit, le retour sur ce qu'on a pensé, sur ce qu'on a fait, qui, qui renforce, qui donne de la puissance. Ce n'est pas euh, de tout se sortir euh, du ventre, à soi tout seul, euh, sur aucun sol, euh, attaché à rien, euh, n'ayant pensé avec personne, parlé avec personne. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer ce décalage par rapport à ce, cette espèce de, de, de faille, là, euh, ce pli euh, par rapport à ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé jusqu'à présent, c'est la rencontre avec une autre parole, une autre pensée. Et, et ça, pour moi, c'est le travail des textes. Euh, c'est aussi le travail du terrain, quand on va écouter les gens. Et c'est le travail de l'histoire. Euh, ou plutôt, c'est l'usage que je fais de l'histoire. Alors, en matière d'éducation, euh, ça marche merveilleusement bien, parce que c'est très, très facile. On n'est pas obligé de faire une histoire très complexe. On peut rester dans le monde moderne et dans le monde occidental. Mais on peut aussi faire de l'anthropologie. Pour provoquer ce sentiment de non-évidence. Des choses qu'on pensait être des évidences, euh, l'histoire euh, récente euh, nous montre euh, qu'elles n'en sont pas. Donc c'est pas du tout, euh, c'est pas un recours euh, instrumental euh, à l'histoire, c'est un recours euh, conceptuel. C'est-à-dire que, voilà, moi je me sers de l'histoire pour provoquer en moi et, et, et, et proposer euh, aux étudiants, aux étudiantes, quelque chose qui puisse provoquer de nouveau cette sensation euh, première de quand j'avais 17 ans, qu'en en fait... Euh, Ouais, ça avait l'air d'une évidence et ça n'en est pas. Et l'histoire provoque ça de façon assez facile. Alors, je vais revenir à quelque chose de très terre à terre, mais vous avez parlé de terrain. Et donc, je me demandais en tant que philosophe de l'éducation, quel est votre rapport au terrain, à la classe Est-ce que vous vous y rendez euh, Est-ce que vous l'observez C'est quoi votre position par rapport à l'école Moi, ma pratique de la philosophie, c'est une pratique d'historien de la philosophie. Mon terrain, c'est l'histoire. Il n'y a pas du tout d'incompatibilité euh, entre la notion de terrain et euh, la pratique euh, philosophique. Euh, alors ce terrain, ça peut être la classe, mais ça peut être tout autre, tout autre endroit, euh, à moins d'avoir déjà déterminé que l'éducation c'est ce qui se passe dans une classe. Mais il euh, n'y a pas d'incompatibilité, par exemple, quand je.. dans le cadre du diplôme universitaire là, de philosophie de l'éducation, il y a énormément de gens, donc quasiment aucun n'est prof au sens institutionnel euh, du terme, mais qui sont tous des gens qui sont dans une démarche euh, d'une forme de, de soins euh, intellectuels qu'ils appellent eux-mêmes et elles-mêmes de l'éducation. Donc bah, des gens qui animent des ateliers avec des enfants, artistiques, philosophiques, ou avec des adultes. Ce sont des pratiques euh, de terrain, euh, ultra contemporaines, professionnelles, euh, et qui s'interrogent sur, sur leurs propres pratiques professionnelles. Donc avec eux, on fait de la philosophie de l'éducation. Donc, voilà. Donc là, par exemple, on a euh, autant de terrains qu'il y a de pratiques professionnelles. Voilà. Moi, euh, euh, j'accompagne ça en tant qu'enseignante, euh, enfin formatrice. Je, voilà, on les accompagne, on malaxe les questions, pour le coup. On les malaxe et puis on y apporte des choses, moi et tous les autres collègues qui enseignent. Donc on apporte plein de textes, plein d'expériences, des films, des récits, des analyses, des concepts pour les accompagner, donc il y a une partie euh, où, où on donne des choses que, que, que nous on sait, euh, mais on philosophe ensemble, et là c'est de la philosophie euh, contemporaine, euh, de terrain euh, avec un S, éducatif avec un S. Après moi, quand j'écris, euh, moi mon terrain c'est les textes, et mon terrain c'est l'histoire. Moi je m'intéresse à la fin du XVIIIe siècle, enfin euh, à la fin du XVIIe, mais à la fin du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIe je m'intéresse aux institutions, à l'institutionnalisation du savoir, la naissance des académies, qui va donner 100 ans plus tard la naissance des universités. Et puis à la fin du 18e, évidemment, je m'intéresse plutôt au contraire à la question de, du mouvement populaire, de la naissance d'un mouvement révolutionnaire. Mais euh, voilà, moi mon terrain c'est les textes en tant que chercheuse, mais en tant qu'enseignante euh, ou formatrice, j'accompagne des gens qui font de la philosophie ultra contemporaine sur leur terrain au pluriel. Donc en lien avec euh, avec justement votre terrain, euh, qui sont les, les textes de l'histoire, Donc euh, comme tout à l'heure vous avez dit que bah, vous étiez pas forcément capable ou vous vous sentiez pas forcément capable de répondre à la question « Est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même façon ?» mais que vous avez amené l'idée de, de malaxer cette question pour finalement interroger plus en posant cette question « Quel est notre problème ?» Et je me demandais, donc que ce soit vous, avec euh, ce, ce support des textes en histoire, ou peut-être d'autres philosophes que vous connaissez, est-ce que vous auriez des pistes pour nous dire bah, comment est-ce qu'on répond à cette question de problématisation, finalement, à partir d'une question euh, et qui était peut-être euh, naïve, ou en tout cas euh, qui soulève davantage de questions alors c'est pas que la question est naïve, hein. c'est que tout est déjà dans la question, en fait, c'est ça qu'on cherche à faire, c'est euh, déplier, creuser, euh... moi je cherche plus à creuser qu'à élever, à... <rire> presque à obscurcir qu'à éclaircir, euh, en tout cas à densifier plutôt qu'à clarifier, simplifier, analyser, définir, euh, euh, classer quoi. Donc euh, c'est pas que la question est naïve, hein. c'est que la question est pleine, la question est toujours pleine de choses. Elle est pleine d'histoire, elle est pleine de société, elle est pleine de désirs, elle est pleine de, de langues, elle est pleine de rapports de force, les questions sont pleines de choses. Alors on, on commence par creuser dedans, on plonge, euh, effectivement on, on, on la découpe, on la déploie, on la multiplie, on, on fait un kaléidoscope en fait, on fait tourner la question dans tous les sens. J'avais un prof d'histoire qui disait euh, qu'il fallait faire du jus de crâne, mais en fait c'est pas ça du tout, c'est plutôt du pain quoi faut mettre les mains dedans, en fait, il n'y a, a pas d'autre méthode, il faut mettre les mains dans la question. Euh, comme du pain, quoi. Il faut mettre les mains dedans et il faut pétrir jusqu'à ce que ça gonfle tellement qu'après, on arrive à l'étaler et à voir tout ce qu'il y avait dedans. Il bon, n'y a pas de méthode, pas parce que c'est un secret, hein. pas parce que c'est compliqué, pas parce que c'est un truc d'initié, mais parce qu'en qu en fait, tout le monde sait le faire. Enfin, euh, tout le monde sait le faire, il suffit de le faire à deux. Tout le monde sait le faire, il suffit de le faire à deux. Pourquoi à deux on peut le faire tout seul, bien sûr. On, on, euh, on peut euh, le faire tout seul, c'est un peu comme croire qu'on peut faire sa propre psychanalyse euh, euh, parce qu'on est super fort et qu'on peut analyser ses propres rêves et qu'on voit bien les lapsus qu'on fait et puis que c'est bon, on sait et puis que ceci, cela, c'est un rempart quoi. Euh, on fait sa propre psychanalyse, c'est pratique. Ça évite de rencontrer euh, euh, la possibilité de sortir euh, de soi-même et quelque chose qui est de l'ordre de la mauvaise foi. Euh, quand on croit qu'on peut faire sa propre psychanalyse, euh, euh, enfin c'est surtout un truc d'un hein. Euh, et ben quand on croit qu'on peut penser tout seul, euh, une forme de... C'est un solipsisme, hein, c'est une, une forme de solitude orgueilleuse, hein, euh, qui n'empêche pas euh, beaucoup de souffrance, hein, euh, de sentiment de sa propre incapacité, etc. Mais il euh, y a quelque chose de... De perfectionniste au sens vraiment strict du terme, hein, c'est-à-dire euh, personne d'autre que moi ne peut être aussi critique avec moi que moi-même et donc j'écouterai personne. Euh, et donc je vais me flageller tout seul, je vais travailler tout seul, je vais décortiquer tout seul et puis euh, avec une telle exigence que en fait j'ai pas besoin du regard des autres ou euh, de la parole des autres parce que personne ne peut être aussi critique envers moi que moi-même. Euh, alors deux, c'est autre chose, hein, c'est pas ce sort. Quand on est tout seul, c'est comme si on mettait sa main à son nombril, là, on se voit pas, mais <rire> moi je parle avec les mains, donc là, vous voyez pas, mais quand on est tout seul, c'est on met sa main au niveau de son nombril, et puis on se sort les questions du ventre, là, comme ça, on sort tout de soi-même. Un peu comme le baron de Munchausen, vous savez, qui tombe dans la boue euh, ben, Le baron de Munchausen, il, il tombe dans la boue, et euh, donc c'est une rivière, à, il traverse, la rivière, il tombe dans la... Je me souviens pas des détails, mais enfin, l'image est assez spectaculaire, euh, il tombe dans la boue et sur son cheval, il faut qu'il sorte. Et donc évidemment, pour sortir, euh, il a besoin d'un levier, hein, parce que c'est mou, euh, ça se dérobe sous ses pieds. Et donc il se tire par les cheveux. Voilà, ça c'est penser tout seul. C'est quoi qu'on peut sortir de la boue en se tirant par les cheveux. Euh, on fait ça tout le temps, c'est possible. Moi je pense que, en physique comme en pensée, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, ce qui marche bien c'est composer les forces, non pas, euh, non pas maximiser les forces, hein, euh, se tirer soi-même par les cheveux jusqu'à ce qu'on finisse par se soulever du sol, mais, euh, mais composer les forces, donc euh, bah, trouver un point d'appui, euh, s'appuyer sur l'énergie, le désir, la question, le langage, la pensée euh, de quelqu'un d'autre. Du coup, vous parliez de, tout à l'heure de, de ne pas se limiter aux dichotomies, et là j'ai l'impression qu'on est en, entre le tout seul et deux mais je me demandais, est-ce que ce serait possible à plus que deux Et est-ce que ça fait vraiment une différence entre être deux pour philosopher ou être plus Alors, En réponse à votre question, ce qui me vient en tête, c'est les, les assemblées générales de cet hiver, euh, dans les mouvements, euh, en l'occurrence de lutte contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Euh, maintenant, on reçoit. Euh, euh, moi, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à aller dans les assemblées générales, on n'avait pas ça. Mais là, on a des petits vadémés comme, vous savez, sur. Euh, Prendre la parole de façon à ce que ce soit pas toujours les mêmes qui prennent la parole. Alors on fait des petits trucs, euh, des petits tableaux rigolos avec euh, 5 six questions. Euh, voilà, êtes-vous blanc, êtes-vous un homme, êtes-vous une femme, êtes-vous titulaire, êtes-vous précaire, êtes-vous... Euh... Déjà docteur, pas encore docteur, hein, ceci, cela. Quelqu'un a-t-il déjà dit ce que vous, vous apprêtez à dire Là là là. On arrive à objectiver les règles de la parole collective de façon à ce qu'elles soient euh, plus démocratiques, plus réellement participatives, représentatives, etc. Donc on a des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre sur la dynamique des groupes, etc. Bon, voilà, il y a des tas de choses factuelles avec lesquelles je pourrais vous répondre qu'évidemment, parler à deux, parler à cinq, parler à cent, c'est pas pareil. Encore une fois, j'ai envie de retourner la question. Euh... Euh, pourquoi poser cette question Enfin. Euh... Moi, je sais pourquoi je vous parle de deux. Je vous parle de deux parce que euh, je, je modélise euh, des rencontres. Je modélise ça en ajoutant à ça aussi une certaine conception, une certaine pratique, et chez moi aussi même une certaine valeur accordée à une forme de, de discrétion. Je pense que beaucoup de choses ne grandissent qu'à l'ombre comme les enfants et un certain nombre de pensées profondes, que ça se fait pas à 50 sous le regard de tout le monde, dans des outils numériques où on vous voit, on vous entend, il y a des traces. Voilà, moi c'est pour ça que je parle de deux, c'est deux, trois, quatre, cinq. En fait je pense à un modèle particulier, qui est un modèle de rencontre, qui est aussi un modèle de rencontre humaine, euh, qui implique une forme de, de protection par rapport au regard euh, public, et qui me paraît un milieu particulièrement euh, propice, à l'exercice philosophique que je vous ai décrit. Alors, une dernière question. Vous en avez parlé plus tôt, mais voilà, pour clore en beauté, on voulait vous poser une dernière question, peut-être plus personnelle. Euh, on a dit dans l'introduction que vous étiez à l'initiative d'un diplôme universitaire en philosophie d'éducation. Comment vous est venue cette idée, et à quoi ce parcours répond-il euh, Pourquoi l'avoir créé euh, Moi, je crois que... On prend les gens pour des imbéciles et euh, beaucoup de, de choses euh, s'emploient euh, méthodiquement et avec beaucoup de succès à nous rendre euh, impuissants. Il se trouve, par des rencontres que j'ai faites, des discussions et tout, que j'ai vu euh, à quel point euh, les gens avaient soif aussi de, de temps pour euh, penser et parler. On peut appeler ça un désir de philosophie. On peut l'appeler un désir d'histoire, un désir de sociologie, un désir de psychologie, hein. ça peut être d'autres... C'est pas une... Je pense que les gens, ont... beaucoup de gens, ont soif, on Le mot qui revient le plus souvent dans les gens qui fréquentent le diplôme universitaire, c'est l'air. On respire. On respire enfin. Alors on... Voilà. On ouvre... Euh... On ouvre les fenêtres, on... on dilate on le temps, on... on fait des journées qui ont aucun sens, là, qui commencent à 8h, qui terminent à 23h, on, on mange pas... Euh... Euh, ça fait 5 heures qu'on a besoin d'aller faire pire, on se lève pas parce qu'on veut pas rater un truc voilà, on dilate le temps, on dilate la parole il y a des gens qui ont assisté à nos soutenances qui m'ont dit mais c'est incroyable là, comment tu fais pour les supporter qui parlent tellement longtemps pour dire rien <rire> bah ben c'est vrai parfois, on, voilà, moi comme tout le monde et puis les autres qui sont moins des experts de la parole ça peut leur arriver de parler pendant longtemps avant de trouver les mots qu'ils cherchent ou de pas les trouver on dilate le temps, on dilate la parole on s'autorise, euh, les uns les autres, on, on se parle, on cherche, on travaille, hein, on travaille beaucoup. Euh, les étudiants, les stagiaires, ils, ils et elles lisent, écoutent, regardent, interrogent. On dilate, on respire. Et, et moi, j'avais constaté, j'avais cru comprendre, j'avais cru sentir que dans des formations que j'ai faites, avec, en les dispensant à des adultes en particulier, que chez les adultes, chez les professionnels, il euh, y, a, y a un désir d'air. Et euh, voilà, ce besoin d'air, est... j'étais sûre et certaine qu'il existait, et qu'il existait euh, en particulier euh, voilà, chez toutes ces professions, euh, disons, du soin. Euh... On peut appeler ça de la souffrance au travail, si on veut, hein. on sait souvent des gens, en effet, qui sont euh, dans une forme d'inconfort. De... Mais on peut l'analyser, alors cette, la souffrance au travail, ça s'analyse en termes sociologiques, en termes d'ergonomie du travail, en termes politiques, ça s'analyse aussi en termes philosophiques. C'est aussi des gens qui n'adhèrent euh, pas, par exemple, au, à la façon dont, dans leur propre métier, on, euh, on, on parle de ce qu'ils font. Hein. Par exemple, je ne sais pas, il y a une, une des stagiaires qui dirige une école, une grande école de formation, ou bien il y avait un... Une autre stagiaire l'année dernière qui était euh, ingénieur pédagogique dans une université. Alors, pour le dire en bref, par exemple, ces gens qui disent euh, toute cette neuf langues, par exemple. Hein, C'est-à-dire des gens qui se reconnaissent pas dans la langue, donc dans les concepts dans lesquels on parle de leur propre pratique. Et ils peuvent pas s'y mettre, parce que ce qu'ils font n'entre pas euh, dans les cases dans lesquelles on découpe ce qu'ils font. Donc c'est aussi un inconfort. Euh, alors évidemment, c'est encore une fois, c'est un rapport de pouvoir, c'est un rapport économique et tout ça. Mais c'est aussi une question euh, de langue et de concept. Comment dire euh, ce qu'on fait pour que ce qu'on fait euh, ait la place euh, d'être entendu et partagé. Donc il y a une difficulté à concevoir, une difficulté à exprimer. Ça, c'est un désir euh, de philosophie, disons. Donc moi, j'ai créé ce DU euh, dans l'idée de créer l'espace, d'ouvrir l'espace et le temps nécessaire pour que ces recherches-là euh, en rencontrent d'autres. Euh, puissent se nourrir de tout ce que moi et les collègues qui enseignent et qui participent au DU avons déjà entendu, euh, incorporé, lu, euh, connu. Euh, et voilà, c'est ça l'idée. Est-ce que vous avez déjà vécu cette sensation d'émerveillement de trouver quelque chose d'intéressant, mais qui vous échappe Vous lisez quelque chose, vous comprenez les mots et vous sentez qu'il y a un truc merveilleux. Vous le touchez du doigt et, et c'est justement ce que des artistes ou des philosophes peuvent aider à faire ressentir. Cette idée qu'il y aurait parfois des choses au-delà de ce qu'on croyait, ce décalage merveilleusement déstabilisant, elle pourrait naître de la rencontre avec une autre pensée. En effet, Sophie Audidière explique qu'en réalité, on ne pense pas par soi-même. On est influencé par la langue, notre histoire, notre culture. Mais on peut reprendre une certaine maîtrise de notre pensée à travers la confrontation avec d'autres paroles, d'autres pensées. L'histoire, en remettant en question les évidences, peut donc provoquer cette sensation, ce décalage fécond pour la pensée. Mais si les historiens trouvent leur terrain dans l'étude des textes, la philosophie a bien sa place dans plusieurs terrains, dont la salle de classe. Et ce malaxage des questions qu'on se pose sur notre terrain, c'est comme du pain qu'il faudrait pétrir. D'ailleurs, à travers ce podcast, Sophie Odidière en a fait la démonstration avec notre question « Est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même façon ?». C'est une question pleine qu'il faudrait déplier, découper, réarranger pour pouvoir répondre à sa question à elle « C'est quoi notre problème ?». Et justement, tout ce travail, Sophie Odidière et ses collègues le font depuis plusieurs années maintenant, en accompagnant celles et ceux qui le veulent à travers un diplôme universitaire de philosophie de l'éducation. Des acteurs avec des terrains très variés en éducation y trouvent une bouffée d'oxygène, un espace pour respirer, exprimer et partager. Parce que oui, la philosophie, c'est comme le sexe. C'est souvent mieux de faire ça à deux, ou davantage, pour les gourmands. C'est déjà la fin de cet épisode, mais comme d'habitude, on se retrouve mercredi dans deux semaines à 18h. Les épisodes sont disponibles sur la chaîne YouTube EduKi et sur les principales plateformes de podcast. L'association derrière cette émission, c'est Efficience. Vous pouvez retrouver ce qu'on fait sur Twitter et sur Facebook. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à réagir, à partager, à l'envoyer par message à vos proches, à la publier. Et si vous en avez l'envie, vous pouvez nous soutenir sur Utip pour qu'on puisse continuer ce projet dans les meilleures conditions. Merci à ceux et à celles qui nous soutiennent déjà. Et à mercredi, dans deux semaines. Est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même manière qui podcast. Un podcast par efficience.